Allez Bonjour à tous, aujourd'hui on va dans l'Expresso parler des sorties de Games Workshop et puis des annonces de FFG pour Star Wars Légion. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti On commence avec Games Shop et la très belle boîte de la prophétie euh, du loup, 140 euros quand même. Vous y retrouverez 23 figurines dont euh, Ragnar hein, euh, qui aura euh, franchi le Rubicon du Primaris et ses 10 infiltrators. On va également retrouver euh, Traka, qui sera toujours associé euh, à euh, Macari, 5 orques Nobs, 3 orques Mega Nobs, un orc Graisseur, enfin un grotte Graisseur et puis un grotte Bastos. Excusez-moi, je les connais pas encore très bien, mais j'ai décidé de les apprendre. Le livre de campagne de 32 pages, La prophétie du loup, vous guidera à travers les événements qui euh, bah, euh, ont euh, conduit en fait à ce duel entre euh, les wolves euh, et euh, le grand warlord, avec les conséquences qu'on connaît. Euh, les règles supplémentaires fournies vous proposent en fait en outre des fiches techniques décrivant l'ensemble euh, du contenu de la boîte et les aptitudes des armées pour les exploiter au mieux de leur potentiel. Une série de missions vous permet de jouer en mode mini campagne, hein, idéal pour apprendre à manier les armées de la boîte, mais aussi passer une soirée entre potes. La boîte va inclure des fiches dépliantes pratiques avec des règles de base de Warhammer 40k, ainsi qu'une planche de décalcomanie pour les primaris Wolf, mais également une planche pour les orques. C'est idéal, en gros, pour commencer avant la V9. Alors, c'est vrai qu'elle profile le bout de son nez. On entend qu'elle va peut-être être reportée. Bref, voilà. Soit on attend, soit on se lance. Moi, j'ai décidé de me lancer. On reparlera donc de cette boîte dans très peu de temps. On retrouvera, euh, pour ceux qui maîtrisent déjà bien le sujet de l'éveil psychique, la saga de la bête pour 32,50. Dans ce livre de 80 pages, vous allez avoir le contexte historique, les missions hein, qui vous permettent de recréer les batailles euh, les plus décisives euh, et euh, les rencontres en, entre euh, le loup et la bête, les règles d'armée étendues pour les Space Wolf, mais également euh, pour les Orques, euh, dont la nouvelle fiche hein, pour euh, Gascule, qui reviendra sans aucun doute plus puissant que jamais, et puis sinon on aura également son porte-étendard Macari. Allez, on passe à la soirée de FFG, qui de mon point de vue a été un non-événement, hein, puisque effectivement on nous aura montré en fait euh, des euh, belles figurines pour Star Wars Légion, mais moi j'en attendais euh, beaucoup plus il euh, y avait des nouvelles choses, mais par exemple pour X-Wing et pour Armada, on est largement resté sur notre fin, parce qu'on a eu un beau PowerPoint fixe avec aucun nouveau visuel, et ça, c'est vraiment décevant. Donc, bah, je vous parlerai que de Star Wars et Légion. On commence avec l'annonce du clan de Vrent, hein, les Mandaloriens. Je pense qu'il était temps qu'ils arrivent. C'est sûr que c'est pour les rebelles, donc c'est sympa. Les figurines, elles montent en qualité, c'est totalement hallucinant. Même si je trouve que les grosses tiges, là, euh, pour les faire voler, ben c'est assez moche. Euh, chez Warhammer, chez Games Workshop, nous avait fait la même chose. Voilà, ça, je suis pas fan. Par contre, nous, on bénéficie d'une belle communauté d'imprimeurs 3D. Donc, ben, les gars, mettez-vous au boulot et puis faites-nous quelque chose de joli avec ces nouvelles figurines. Niveau carte, ben, c'est la disette. On nous montre le roquette dorsale pour 8 points qui tire à 3-4. Un des rouges avec déflagration qui permet d'ignorer les couverts et un pacte 1 qui permet de transformer une touche en critique. Pendant le live, on nous aura quand même montré la carte de la dueliste de Beskar avec pour 28 points deux des rouges au corps à corps. Ajoutez donc la figurine à votre groupe et puis vous gagnez dueliste tant que vous effectuez une attaque au corps à corps, si vous dépensez un pion de visée, eh bien, vous gagnez un perforant 1. Et puis, tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps, si vous dépensez un pion d'esquive, et eh ben, là, vous allez gagner une unité perforant. C'est plutôt cohérent. Alors, grosse déception de ne pas avoir la carte, en fait, des mandaloriens que, du coup, ben, bah, je ne peux pas euh, vous montrer. Mais vous aurez compris que comme elle est rebelle et que vous allez enfin avoir une armure, bah ça va changer la donne sur vos jets de sauvegarde. Allez, côté Empire, on aura la suite hein, du prévisible groupe Inferno et donc Gideon Ask et euh, Del Mico. On commence avec le soldat euh, des forces spéciales euh, avec T21 qui balance quand même 4 dés blancs à 1, 3 pour 29 points. On ajoute euh, la figurine, là aussi. On aura un critique 2 hein, quand même. Tant que vous convertissez de l'adrénaline d'attaque, vous pouvez changer jusqu'à 2 résultats euh, touche en critique. Et on aura également euh, vu la carte de Delmico euh, qui va tirer à 1-5, 2 euh, noirs avec une action de réparation 2 à capacité 1, une haute vélocité et létale 1, tant que vous attaquez, vous dépensez jusqu'à un pion de visée euh, pour gagner Perfora 1. Et évidemment, on aura une carte pour Ask. Hein. Euh, alors... Pour l'instant, elle ne nous a pas été montrée, mais ça paraît clair que c'est un duo, en fait, un peu comme un duo de, de tireurs d'élite. Vous aviez une carte qui était dédiée, bah vous aurez sans aucun doute cette carte-là, et, euh, et voilà, on, on, pourra, on pourra les associer. Côté figurines, bon, bah, elles sont superbes, mention spéciale je trouve à la figurine avec la, la, la main en arrière, Là, euh, franchement euh, j'adore. Et puis sinon euh, pour les deux euh, persos, hein, euh, Delmeco et, euh, et Ask, franchement c'est euh, bah, top, ils ressemblent vraiment aux personnages du jeu vidéo, donc c'est très très bien réussi. J'en avais déjà un petit peu parlé pour la suite euh, dans mon Discord, on va avoir donc un TLTT qui sera euh, disponible en deux versions, parce qu'il a une version classique et une version cachique. Euh Bon, sinon il y a peu de différence avec celui qu'on connaît déjà, si ce n'est qu'on a un lance roquette à 1.3 qui lance un noir et deux blancs avec critique et impact 1. On voit également ajouter éclaireur 1 après euh, votre déplacement. Vous pouvez effectuer euh, un... Après votre déploiement, excusez-moi, vous pouvez effectuer un, un déplacement à vitesse 1. C'est sympa pour un marcheur parce qu'ils sont souvent à la traîne, donc c'est sûr que c'est juste un déplacement une, ça permet de se repositionner, euh, c'est utile. Et puis comme ils tardent quand même assez souvent à venir au combat, je pense que c'est vraiment un ajout qui est intéressant. Et enfin côté séparatiste, on aura l'arrivée des pilotes de STAP. Alors 73 points euh, pour deux véhicules et là on a sensiblement le même profil que les bikes de l'Empire. La différence, c'est un double canon blaster à répétition qui tirera quand même 3 dés noirs à 1-3 avec fixe avant et critique 1. Au niveau des mots-clés de la carte, on va retrouver preste 1. Après avoir effectué un déplacement normal, vous gagnez un pion d'esquive. Et puis, on va également retrouver l'IA hein, de déplacement. Votre première action devra donc être un déplacement si euh, c'est possible, et euh, sauf si vous possédez en fait un pion d'ordre. La coordination, soldat droïde véhicule, hein, après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité alliée soldat droïde ou véhicule à portée 1. couvert 1, ça c'est classique étant donné qu'on a un bike, tant que vous défendez vous augmentez votre couvert de 1. Et on a également la motion speeder. On fantasmera, oui, on fantasmera sur la carte système de commande, qui pour deux points, quand vous utilisez une coordination, vous pouvez donner un ordre à portée euh, 1-2 au lieu d'une portée 1. Alors bien sûr, c'est pas vraiment ce qui est écrit sur la carte qui fait fantasmer, mais vous voyez, c'est l'image qui est dessus, puisqu'elle est représentée H23. Alors, euh, est-ce que ça sent bon pour les prochaines sorties Je ne dis rien, mais je pense qu'il va falloir commencer à y penser. Voilà, c'est tout pour les présentations du jour. N'oubliez pas que Games sure Workshop a fermé ses stocks, hein, donc normalement il n'y a plus d'expédition. La prophétie du loup euh, devrait être la dernière sortie avant la fin du confinement. Est-ce qu'il y aura des raisons de le faire un expresso la semaine prochaine Je ne sais pas, en tout cas pas un spécial sortie. on en reparlera. Euh, quoi qu'il en soit, euh, bah, j'espère que celle-ci vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je me permets de vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour potrer type d'en face. Et puis surtout, de ne pas oublier de remercier tous ceux qui continuent à se battre pour nous, que ce soit les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les policiers, les pompiers, les brancardiers, les éboueurs, les gens qui font le ménage, ceux qui sont dans les bureaux et qui font que tout marche, au niveau de l'électricité, enfin bref. Voilà, tous ceux qui continuent à bosser et à faire en sorte à ce que notre confinement se passe au mieux. N'oubliez pas. Restez chez vous. Allez, ciao